Épisode numéro 2, on vous fait un petit topo sur les couleurs et les matières pour votre placard dressing. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors le placard c'est quelque chose d'important, on y consacre de plus en plus d'espace dans la maison. Et avant de vous parler des, des couleurs, des nouveautés, du, du, des, des, des matières qui sont en train vraiment de faire la tendance pour les années à venir, on va d'abord parler des matériaux qui sont composés dans les placards. Alors vous le savez certainement, on en a fait une vidéo qui expliquait bien la différence entre la mélamine, donc la composition des portes ou des intérieurs, on avait fait pour les portes de cuisine, et le stratifié. Alors savez, sachez d'abord plusieurs choses. Les caissons que vous voyez ici derrière moi qui stockent vos placards sont la plupart du temps en mélamine. Alors pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement, la mélamine, on le sait, est un petit peu moins robuste que le stratifié. Mais gardons à l'esprit qu'on va stocker ici des vêtements. On ne va pas mettre des concerts, on ne va pas mettre des robots de cuisine. On ne on va, on va pas utiliser des couteaux. Vous arrivez dans votre dressing, habillé ou simplement en sous-vêtements. Vous allez prendre vos, votre vêtement, vous allez partir. Donc l'idée, en fait, la plupart du temps, les caissons de vos, de, vos, de vos placards, de vos dressings sont en mélamine. Maintenant, pour vos portes, vous pouvez avoir du stratifié ou de la mélamine. La différence, effectivement, vous le savez, mais je le répète simplement ici en plus court, le stratifié est une couche plus épaisse, vous avez plus de papier kraft qui vient composer, donc vous, ce sera beaucoup plus résistant pour les chocs. Mais sincèrement, on va être clair, vous connaissez un peu le, le, le sujet de la chaîne, le ton de la chaîne. La plupart du temps, au niveau des portes, nous mettons effectivement ou du massif, du plaqué et du massif, nous mettons de la mélamine, c'est très courant, et de plus en plus, de verre, c'est ça que je veux vous montrer. Le verre, même au niveau des tiroirs, est de plus en plus présent. Même les tiroirs en verre, on veut de plus en plus voir l'intérieur de nos dressings, de nos vêtements. Ça, c'est une tendance qui est réellement en train de se dessiner pour le moment. Alors, avant d'aller plus en profondeur au niveau des couleurs, je veux faire un arrêt très clair sur la composition des placards, la façon dont c'est construit. Alors, c'est assez simple, l'épaisseur est très importante. On voit ici qu'on a une joue verticale avec un panneau de 19 mm d'épaisseur, 1,9 cm d'épaisseur. Ok, ça c'est facile. L'important également c'est le fond. Si on le prend ici, même si on le prend sur le meuble d'angle, le fond c'est 1 cm d'épaisseur. Vous allez me dire... Le fond, euh, à quoi ça sert, etc. Moi, je connais les fonds en mélamine, c'est tout fin, etc. En fait, le fond, c'est super important. C'est ça, en fait, qui vient tenir votre meuble, qui vient véritablement rigidifier tout ça et qui évitera, en fait, à la longue. Si je prends l'exemple ici, le fait d'avoir un fond robuste qui est bloqué dans le dans le socle du meuble et qui est vissé par l'arrière évitera, en fait, simplement avec le temps à la planche ici de cintrer et au placard de bouger. Donc en fait, la composition d'un placard est aussi importante dans l'épaisseur du panneau que dans la qualité du fond. Donc ici, pour rappel, il est en 10 mm, donc 1 cm d'épaisseur pour le fond. Ce qui permet d'avoir des portées un peu plus grandes, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, 1 mètre 30, avec des étagères renforcées ou pas, mais ça, ça permet vraiment de rigidifier votre placard. Alors la composition du sol est souvent compliquée, les gens se disent oui mais attendez je vais devoir marier mon parquet avec mon bois, c'est pour ça. En fait que prendre un placard de couleur un peu plus sombre permet vraiment d'avoir un marquage et une harmonie dans votre dressing. Maintenant nous, on est en train de remettre un peu dans les idées une idée de moquette, une idée d'un tapis. Et je trouve ça extrêmement agréable, parce que si votre dressing se trouve à l'étage, fatalement, vous pouvez venir à pied nu. c'est très agréable, c'est très doux. Et il y a un certain confort et une certaine douceur dans votre dressing. Et c'est vraiment super bien d'avoir ça chez soi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Un peu un épisode où on parlait un peu de couleur, un peu de matière, mais c'est important un peu de planter le décor avant de rentrer un peu plus en profondeur avec les idées, les nouveautés et les astuces pour votre placard dressing. Merci de nous suivre, abonnez-vous, laissez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao